Premier décan, Vénus termine son passage dans le premier décan des Gémeaux, euh, qui, je vous le rappelle, euh, le Gémeaux est votre euh, le signe secteur qui représente la maison, la famille, le passé aussi. Donc avec Vénus qui se trouve dans dans ce secteur, qui était déjà là la semaine dernière, hein, là vraiment. Euh, euh, elle passera au, au deuxième e décan mardi, hein, donc euh, vous l'avez jusqu'à lundi. Mais vous pouvez, euh, au, dans le courant du week-end, euh, retrouver quelqu'un de votre passé, revoir euh, quelqu'un que vous aviez euh, perdu de vue, comme on dit, ou alors simplement vous allez en rêver, hein, euh, ce sont vos, vos rêves nocturnes qui vont vous entraîner à repenser à cette personne, Peut-être à éprouver de la nostalgie en vous disant oh, mais c'était bien, euh, l'époque où j'étais avec lui ou avec elle, c'était une bonne époque. Euh, bon, n'oubliez pas quand même qu'on idéalise toujours hein, le passé qu'on oublie euh, les mauvaises choses et qu'on ne garde que les bonnes, ce qui est d'ailleurs une très bonne disposition. Hein. Vaut mieux ça que de ne se souvenir que des mauvaises choses, hein, vous n'êtes pas d'accord? Deuxième décan, euh, vous disposez d'un bon aspect de mercure, hein? alors ça c'est plutôt une bonne chose. Elle est en cancer, donc dans un secteur où, euh, ma foi, euh, vous recueillez souvent des compliments, c'est un secteur flatteur pour votre amour propre, pour votre ego. Bon, il y a un petit problème, c'est que mercure va être opposé à saturne. Donc ces compliments, ces flatteries, est-ce que vous les prendrez vraiment au sérieux? Est-ce que vous vous direz pas que la personne veut profiter de vous? Euh, vous savez le passage que vous avez eu, et qui est d'ailleurs toujours actif, hein, de, de Neptune dans votre décan, vous a quand même obligé à ouvrir les yeux sur les comportements des autres que vous pensiez toujours bien intentionné à votre égard. Non, tout le monde n'est pas bien intentionné. Donc il est très possible que, bon, quelque chose vous défrise, comme on dit. Euh, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que vous pouvez aussi avoir, vous faire du souci pour un de vos enfants, on est euh, dans la semaine euh, où le bac va commencer, et peut-être que euh, ben, vous serez, vous aurez le trac <rire> pour lui ou pour elle. Troisième 3e décan, vous avez, vous, un bon aspect de mars euh, qui s'oppose à pluton, mais bon, les deux planètes étant en, en harmonie avec vous, je pense que c'est euh, au contraire euh, une force, hein. euh, on a l'impression que vous avez développé une force. Alors euh, probablement dans le domaine professionnel, parce que Pluton vous a permis de, de développer très certainement un, un réseau relationnel qui vous aide euh, à grimper dans la hiérarchie ou à, à trouver à chaque fois des, des, des, des nouveaux boulots, euh, euh, vous êtes bien aidé, bien soutenu sur ce plan-là, et ça peut encore jouer cette semaine justement avec euh, cet aspect de Mars où, euh, bon, est-ce que c'est vous qui allez entreprendre quelque chose qui va aller dans, dans ce sens, ou est-ce que quelqu'un va vous pousser peut-être à, à entreprendre? Peut-être que vous avez aussi rencontré quelqu'un qui vous sert de guide, vous savez, ou de Pygmalion, quelqu'un qui vous montre la route, hein, un guide, un coach, <rire> comme on dit maintenant. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose de spirituel dans cette configuration, pour certains, pas pour tous, hein, euh, et que c'est peut-être une religion, votre religion, qui vous guide. Deux bonnes journées, mardi et mercredi, avec la Lune en Capricorne qui va justement passer sur Saturne et sur Pluton, et comme les deux planètes sont en harmonie avec vous, vous n'en serez pas du tout perturbé. Au contraire, avec Saturne vous vous sentirez plus solide moralement, physiquement, vous aurez vraiment l'impression d'avoir des bases solides, tout ça reste dans le domaine de la lune, hein, c'est-à-dire euh, vous êtes dans le dans le sentiment, dans le, le vécu. Hein, euh, c'est pas le monde extérieur, c'est votre monde intérieur. Et puis donc ensuite la lune va passer sur pluton et va vous permettre justement de, de prendre davantage conscience, ou de ressentir davantage euh, euh, ces, euh, cette présence euh, que ce soit un guide, que ce soit votre religion, enfin ce quelque chose d parfois indéfinissable qui euh, vous pousse, hein, qui vous guide.